Euh, bah, je suis une courgette, <rire> Donc, je m'appelle Caroline, je suis une habitante du quartier de Coitidreux et je fais partie de l'association Courgette et Compagnie, euh, voilà, associée à ce jardin. Euh, Vincent Garnier, membre de la direction collégiale de, de Quim Permaculture, qui est une station euh, qui a trait à l'agriculture urbaine sur, sur le quartier du Braden. Courgette et compagnie, c'est aujourd'hui une association qui a été créée en 2017, donc il y a cinq ans, si je ne me trompe pas. Et euh, au départ, euh, bah c'est parti de l'initiative d'un habitant et de ses enfants, donc qui s'appelle Julien, et qui avait envie, euh, puisqu'on habite les immeubles juste à côté, on n'a pas de jardin et pas de balcon, et qui avait envie d'être de, voilà, dehors, de pouvoir cultiver aussi un jardin. Et puis, euh, bah il y avait cet espace ici entre le verger, enfin les pommiers, et puis les jardins euh, communaux du, du CCS, euh, libre, et il a eu l'envie de, de créer. Un, un jardin potager. Il a commencé à parler à un groupe d'habitants et moi j'habite les mêmes immeubles et voilà, donc après il y a eu un collectif d'habitants qui a décidé de ben de monter ce, cette aire gourmande en fait qui est un, un, jardin, euh, un jardin et un jardin potager. Voilà. Du coup, La Permaculture est une, une association née en 2017-2018 euh, sur la rue de La Fontaine à Quimper où il euh, y a eu une, une première mission de vraiment dans, dans le cadre des incroyables comestibles voilà, d'un mouvement qui est né en Angleterre et, et, euh, et Ursula Lestrade qui est la, la, membre, la présidente fondatrice euh, euh, avait vraiment envie de, bah, de remettre de l'agriculture et de rendre comestible la ville euh, de, avec l'intermédiaire de jardins communautaires sans barrière. Qu'on sème ou qu'on ne sème pas, bah on, peut, on peut récolter. C'est vraiment l'objectif premier de l'association, c'est de créer des jardins ouverts. Et après, il y a d'autres missions annexes qui sont de l'éducation populaire autour de la question de l'alimentation. C'est pour ça, par exemple, cet après-midi, on organise des ateliers cuisine euh, et qu'on fait aussi des ateliers avec les, avec les écoles. Euh, il y a vraiment une notion de transmission au-delà de, de créer de, de, de, de l'alimentation. Alors aujourd'hui je crois qu'il y a une centaine d'adhérents euh, et après euh, bah, différents membres actifs pour pouvoir euh, bah, entretenir ce jardin, le rendre toujours beau et bon, donc euh, il y a besoin d'huile de, euh, de coude et de main, donc il y a... Euh, de l'entretien, ben, euh, des herbages, euh, planter les graines, arroser, etc. Et puis, euh, bah, l'association met en place différents ateliers aussi pour euh, ben, connaître euh, les plantes, pour euh, apprendre à semer, à planter, donc des ateliers tout au long de l'année. Et aussi, il y, a un, ben, il y a un composteur collectif pour euh, aussi les, les habitants et les gens qui ont adhéré à, à ce système du, du compostage, compostage collectif. Donc, il y a aussi des ateliers pour, pour découvrir comment aussi entretenir ce, ce composteur collectif et, euh, et savoir euh, voilà, comment euh, améliorer aussi ce, ce jardin. Ouais, création 2017-2018, euh, et donc la première création, ça a été de s'occuper de jardinières dans la, dans la rue de la Fontaine. Donc il y avait sept grandes jardinières qu'on a mis en culture. Euh, ces jardinières aujourd'hui ont, ont, ont été enlevées liées à des travaux de rénovation de la rue de la Fontaine. Là. Donc là depuis un an on a créé trois aires gourmandes, on appelle ça des aires gourmandes, c'est jardins communautaires. Euh, en lien avec les autres associations quimpéroises, on a décidé de tous prendre le même, le même nom euh, et euh, il y en a trois autres, donc celui euh, dans lequel on est aujourd'hui, là, qu'on vient de créer en, en janvier-février, c'est la première année où on le met en culture, c'est le plus grand qui fait 250 mètres carrés, on en a un aussi en haut de la rue de la Fontaine qui fait entre 50 et 100 mètres carrés et un autre euh, rue de lîle euh, à 100 mètres à vol d'oiseau, même pas euh, sur un petit Triangle au sein des, des immeubles. Euh, voilà, avec toujours cette vocation euh, de, de, de mettre en culture des espaces verts euh, prêtés par la commune. Voilà, on est en convention avec la commune euh, et le service espaces verts pour pouvoir gérer ces espaces-là euh, le temps qu'on le souhaite. Donc ça c'est une première action. Euh, deuxième action du coup c'est de, euh, on fait euh, des ateliers en ce moment avec l'école, avec la, la classe de CM1-CM2 de Madame Lebrun. Euh, donc on est en train de, on a huit ateliers avec l'école et on est en train de créer un jardin de A à Z, pareil on est parti d'un du, espace vert pour, pour créer un jardin euh, avec les ambitions et les envies des enfants. Voilà c'est vraiment eux qui sont à la manœuvre euh, là-dessus. Et euh, une dernière action qu'on qu mène c'est euh, des ateliers cuisine avec Xavier Hamon. Euh, sur bah, du coup, de la graine à l'assiette comment à partir de ce qu'on plante, de ce qu'on sème bah, qu'est-ce qu'on peut en faire en termes d'alimentation de manière simple, rapide euh, avec des produits locaux, de saison euh, et après on travaille beaucoup en partenariat nous avec euh, la, le centre social des abeilles qui a une grainothèque avec, euh, avec Marie Stessier euh, qui, qui gère cette grainothèque justement pour aussi produire nos graines, là ça va vraiment être aussi des ateliers en septembre-octobre sur comment on peut produire nos, nos graines à partir de, de ce qu'on plante voilà. pas tout récolter pour manger, mais aussi laisser les fèves, laisser les tournesols faire leurs graines pour pouvoir ressemer l'année prochaine et sans avoir besoin de racheter toujours ces graines. Bah, du coup, il dans le mot, il y a à la fois dans l'expression ouais, de, de rassembler et de, de renouer entre la production alimentaire et euh, de l'amener au plus proche de, de la ville et des habitants, des citadins. Voilà, pour moi, c'est ça de, de rapprocher euh, l'alimentation la, euh, la plus saine possible, la meilleure, la plus proche de, de, des lieux de, de consommation et puis de, de recréer des espaces à la fois de, de verdure, des espaces qui, qui sont liés effectivement à, à la façon de, de nous nourrir et des espaces où, bah comme ici aussi avec l'association Courgette, qui sont aussi des, des moments de, de rencontre, de convivialité autour de comment je, je mange, comment je produis ma nourriture et, et savoir aussi qu qu'est-ce qu que je mange et, et faire que ce soit le, le plus proche de, de son lieu de vie. Voilà, je dirais que c'est un petit peu tout ça. Quelle est la définition de l'agriculture urbaine euh, J'aurais tendance à dire, c'est d'utiliser les, les nombreux espaces verts hein, sur, sur Quimper. Je ne saurais pas dire le chiffre exact, mais on parle en, en plusieurs dizaines d'hectares gérés par les espaces verts. Et aujourd'hui, bah, quoi de mieux que les espaces qu'on a sur la ville pour se nourrir plutôt que de faire venir de l'alimentation euh, éloignée, en fait, c'est comment est-ce qu'on rend comestible la ville Je pense à penser, c'est euh, vraiment ça, pas faire que l'ornemental. En fait, on pense souvent ornemental, mais on peut faire ornemental et, euh, et alimentation. Les deux ne s'opposent pas, mais les deux peuvent, euh, peuvent très bien cohabiter. Euh, et nous, par exemple, ici, on, on fait cohabiter les deux. On ne met pas que du, euh, que du potager euh, il, y a aussi, il y aura aussi un peu d'ornemental euh, pour habiller euh, voilà, et pour gérer aussi les différentes esthétiques des espaces.